On va commencer avec la planche de la jambe droite. Donc, pas de fait sortir, le ventre est soutenu. Je viens plier ma jambe droite. Je vais amener mon genou vers mon euh, coude gauche. Pour cette position, c'est avec l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Je reviens. Je vais tourner un petit peu pour avoir le côté de la cuisse, l'extérieur de la cuisse vers le plafond. 5 pulsations pour 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens. Position initiale, plie la jambe droite, plié, euh, coude, genou, l'intérieur de la cuisse vers le plafond. On revient, tourne un peu ton corps, le côté de la cuisse vers le plafond, pour 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. On va relaxer un petit peu, on va le faire avec l'autre jambe. Ça fait complexe, hein, mais on, en même temps, on pense à autre chose. Oui. C'est méditatif. Oui, c'est ça, c'est ça. Okay. Fait On va changer de jambe. Jambe gauche, puis coude. Trois. Alors, planche. On vient plier la jambe. Genou-coude, l'intérieur de la cuisse vers le plafond. Et ensuite, je viens virer mes jambes, le côté de la cuisse vers le plafond. Pour cinq, quatre, trois, deux, un. On revient position initial Plier les genoux gauche. Et là, genou, voyons, euh, oui, coude, on revient, tourne le corps pour avoir l'extérieur de cuisse sur le plafond, pour 5, 4, 3, 2, 1, et on revient. Ok. Euh, je vais faire la taille sur les avant-bras. Je vais commencer euh, côté droit ou côté gauche, je vais mettre sur le côté. Puis là, c'est la taille d'en dessous que je vais aller chercher. Donc, je vais pousser ma taille sur le dessus, vers le plafond. Et c'est celle dessous que je vais venir, euh, qui va se contracter Vous allez le sentir. Ensuite, je vais faire au centre. Puis ensuite, l'autre côté. Puis tu pousses vraiment ta taille vers le plafond. Donc, quand tu es en position, tu vas sentir ta taille travailler. Puis là, tu vas pousser pour la sentir encore plus. Pas de « je la sens pas »,« je pousse, je la sens ». Poussine-toi pour être en contraction, avoir la bonne position. Puis de là, fais tes pulsations. D'accord? Alors, je reste un cadre. Mes doigts, mes doigts sont bien ouverts. Je suis à côté sur mon épaule. T'sais, si je suis à côté sur mon épaule, vraiment mal à l'épaule en faisant cet exercice-là. Donc, bien dégagé. Tu peux avoir les pieds un sur l'autre ou un devant, mais on va les faire un sur l'autre. On commence avec les jambes pliées. Puis dès que je les remonte, je les retire. Mes jambes et tout encore. Alors, en position, hop, la ventre rétroversion et hop, Position en note avec les abdominaux. Pousse ta taille vers le plafond. Tu pourrais même mettre une main vers le plafond parce que c'est comme un redressement que tu fais vers le plafond. Pour 5, 4, 3, 2. On va revenir au centre. Pour revenir parce qu'on n'est pas allé encore. On va aller au centre. Sur les avant-bras, pas de fait sortir les abdominaux bien soutenus. 5, 4, 3, 2, 1. Le bras sur le côté, on va de l'autre côté. Donc, coude aligné avec l'épaule. Si tu veux, main vers le plafond. Pour 5, 4, 3, 2, 1, on revient au centre, sur les avant-bras, la ventre bien soutenu. pas de sorti. pousse la tête vers le mur, les pieds aussi, 5, 4, 3, 2, 1, l'autre côté, sur l'avant-bras, l'épaule alignée avec le coude ou le coude pousse vers le plafond, la ventre soutenue, 5, 4, 3, 2, 1, on revient au centre, ventre soutenue, un beau cadre, les bras bien tendus, même s'y pliez, 4, 3, 2, une dernière fois sur le côté. Donc, rentre le ventre, viens bien isoler ta taille. Pousse dans le plafond. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On relaxe. Euh, sur le ventre. Grenouille. Quand tu fais la grenouille, essaie d'aller chercher. C'est sûr qu'on va chercher les fesses, c'est le derrière des cuisses, les ischios, mais essaie d'aller chercher aussi le haut. De la fesse, ça va être plus difficile, mais ce sera ton défi. Puis on va garder la tête près du sol pour ne pas euh, euh, avoir une courbe encore plus prononcée dans le bas du dos. Alors, en position, hop. Donc mes pieds sont collés ensemble, je lève les jambes, je viens pousser mes pieds vers le plafond. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, plus haut, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche avec les mains, on pousse le bas du dos, on étire les fesses d'un côté et de l'autre. Le muscle il pèse plus que le, que, que le gras. Un exemple, là, euh, parce que moi je fais beaucoup de la natation ces temps-ci. La personne là, qui est full musclée, puis qui n'a pas de gras, là, la personne, elle va sauter, puis elle va venir couler carrément dans le fond de l'eau. La personne là, qui a du gras, là, elle va flotter. Ça. Le muscle pèse plus que le gras, mais euh, c'est ça. Tu as des gros muscles, puis c'est dur à soulever. <rire> mais je flotte, ça va. Non, tu flottes pas toi, voyons. Dans l'eau, oui. Tu flottes? Ouais. Pas là, là. Là? Ben, tant mieux pour toi, là, mais, euh, mais, mais en plus, tu coules. Tu comme... Restes, tu restes à niveau. <rire> tu restes comme entre deux. Mm -hmm. Mais c'est vrai, la muscle, qui pèse plus. C'est plus lourd. Hein? tu sais, des gros muscles, puis les muscles sont euh, sont imposants, Ils sont lourds. Cercle de la jambe! Rentre le ventre, rétroversion, bien, son bien isolé. ça a plus les... tout le monde, on va faire un redressement assis pendant qu'on va faire euh, l'exercice. Donc, rentre le ventre, rétroversion, redressement assis, si on pousse, on tient, deux jambes bien tendues, euh, lève la jambe gauche, plié, développé, extérieur et un, deux, fronde le sol, j'ai l'intérieur de la cuisse vers le plafond, on remonte et un, deux, extérieur et un. Deux frôles le sol légèrement intérieur et un deux jambes bien tendues le derrière du genou collé au sol extérieur un deux frôles le sol on remonte et un deux extérieur et un deux frôles le sol on remonte et un deux dernière fois extérieur et un deux frôles le sol légèrement intérieur et là tout de suite dans l'autre sens donc légèrement intérieur frôle le sol stop rotation externe et on arrive avec l'intérieur de la cuisse mes deux jambes sont bien tendues légèrement intérieur Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, tire, tire avec les abdominaux et l'intérieur de la cuisse. Intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, tire, tire, tire, tire. Intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, tire, tire, tire. Une dernière fois. Intérieur. Frôle le sol, stop, rotation externe et on tire, tire, tire, tire. tire. Et on range. Mais il y a aussi que ça fait longtemps que tu n'as pas fait de pilates puis que c'est des groupes musculaires qui étaient peut-être moins euh, habitués de travailler. Mais oui, euh, on va augmenter la fréquence de tes cours. <rire> Change de jambe. Donc, rentre la ventre rétroversion, redresse maisse on pousse-on-tient, développé je peux mettre une main derrière la tête pour supporter la tête. Extérieur et un. Deux, front le sol légèrement vers l'intérieur et un. Deux, extérieur et un. Deux, frôle le sol, légèrement intérieur et un. Deux, extérieur et un. Deux, frôle le sol, on remonte et un. Tu sais, moi, en ce moment, là, mes abdominaux sont en train de brûler. Là. Je les sens, c'est comme chaud puis froid en même temps. Dernière fois, extérieur et un. Deux, frôle le sol, on remonte et un. Et là, je vais aller tout de suite dans l'autre sens. Intérieur et un. Deux, frôle le sol. Là, c'est difficile, il faut que je lève avec l'intérieur de ma cuisse et mes obliques. Intérieur, un. Deux fois, le sol, rotation externe et on tire, tire, tire, tire, tire. Et je garde toujours le bas de mon dos bien enfoncé dans le tapis, mes abdominaux bien soutenus. Et on monte, on tire, tire, tire, tire. Encore deux fois, intérieur. Rôle le sol, stop, rotation externe et on tire, tire, tire, tire. Dernière fois, intérieur. Rôle le sol, stop, rotation externe et on tire, tire, tire, tire, tire. Yes. Et on relâche, on relâche. Tranquillement, on va se lever. On a presque terminé, et on va se préparer pour faire des squats. Squat, là, c'est un exercice... Euh, T'as pas grand... Mettons, pas beaucoup de temps, là. Tu veux vraiment euh, travailler l'essentiel. Le squat, c'est vraiment un bon exercice qui va travailler. Tes quatre en même temps que les ischios, mais qui va travailler aussi à remonter les fesses. On aime ça, ben moi, j'aime ça, Puis le la largeur des épaules, le ventre soutenu. Donc, mon dos va être aligné avec mes tibias. Donc, plus je plie, plus mon, mon corps va être incliné, puis en revenant. Je reviens, puis je ne suis pas, pas obligée de revenir jusqu'au bout, et euh, même que je pourrais toujours garder la contraction. Descends les épaules. Descend et un, deux, remonte et un. Et là, si j'avais des poids, je pourrais même tirer mes bras derrière. Oui, Ah, il n'y pas OK. Descend et un, deux, un, tire, un, deux, un, tire, un, deux, un, tire. Un, deux. 1, tire. 1, 2, 1. Et là, on va rester en bas. Garde la position. Moi, j'ai toujours un genou qui s'en va vers l'intérieur de même. C'est un problème que j'ai. Il faut vraiment que je fasse attention pour bien être aligné. Peut-être que toi aussi, tu as ce même problème-là. Peut-être que ça va loin. Et on remonte. Hop. Tranquillement. On okay. relaxe un petit peu. On va faire des bras un peu en attendant de refaire des squats. Bassin neutre, abdominus soutenus, descendez les épaules, tire les bras, là, euh, ça va être poids ou pas de poids, là, il euh, y en a une qui a un autre poids, ok. Ai, euh, moi, je, je suis toujours en arrière, j'en ai pas, me... Et pas mal. Parce qu'il faut aller plus lentement, parce que, mais toi, tu peux aller plus rapidement, tu t'as pas de poids. Quatre, les bras bien tendus, comme si je venais pousser les murs, mais je fais des cercles, Ça oui, Ça devient sont et là, je vais aller bientôt dans l'autre sens, même chose. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Attention, tu vas t'envoler. Ben, je, je compense. Tu Mais que oui, tu je sais. sais. OK. Oui. Oui, <rire> est on est là. Et là, descend bien les épaules, les biceps vers le plafond. Je garde toujours la même position. Je viens de pousser mes biceps vers le plafond. Et un, pousse. Puis là, je garde quand même mon dos neutre. Mais pas d'altère. Les gens, ils font encore plus rapidement. Puis, euh, je te le montrerai après. On va le refaire vraiment vite. Puis eux, ils suivront comme ils peuvent. Il faut fa... Non, mais il faut faire attention parce que quand tu as des altères, si tu vas trop vite, tu peux te blesser aussi. Il va pousser vers le plafond. Il va aller dans l'autre sens. Pousse les biceps vers le plafond. Dos neutre, dos plat. Trois, pousse vers le plafond. 4, 5, 6, 7. Ça doit être dur avec les poids. Quand même, ça brûle. 10, 10, 9, moi ça fait très mal en ce moment. 7, 6, 5, 4. On pas besoin d'avoir de peau pour que ça fasse non. mal. Mais non, parce que par toi-même, tu peux faire, ok, je travaille mes biceps, je prends la position, puis tu peux dire, oh, ben, je travaille un peu mes biceps, puis tu peux, oui. tu peux faire comme les forcer au maximum, puis tu es super mal. Puis là, nous, on va le faire vite, vite avec les bras tendus. Fait qu'on descend les, les épaules, bras tendu et tu pousses les murs le plus possible. Tes bras sont extrêmement bien tendus. Ça, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Quand même en faisant des cercles. Là, on va aller vers l'arrière. Et 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 3, 4. Et voilà. Puis on préfère la même chose, avec les bras derrière. Ah, puis on le voit que ton endorphine embarque, tu es t'es comme euh, faut le plus se réveiller. Faut le plus réveiller. <rire> on va faire la même chose. On va lever les coudes. Puis là, on va faire des battements vers l'intérieur. Mais nous, on va le faire le plus vite possible. Vous vous y allez ne pas vous blesser. Bras extrêmement bien tendu et un. Hein. Puis là, en pliant les jambes comme ça, là, tu vas aller même par toi-même euh, contracter le bas de tes fesses pendu pour vraiment les solliciter encore plus le bas de tes fesses. Et tu vas le plus vite possible, bras bien tendu, tu vas vers la galère. tu respires, puis quand ça devient comme une euh, crise avec en fait. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hein, c'est le fun? C'est hein? <rire> <Tamam. rire> Ok, bien, euh, on continue nos spots. C'est fini après. Hey, il, 14. il reste euh, 15 <rire> secondes. 15 secondes de squat? Oui. Okay, hop. On, garde la... ben, on va pomper dans ce cas-là. 1, 2, 3, 4. Le vent est soutenu. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 4, 3, 2, oui, <coughs> <Yay>. oui, <coughs>